Cette vidéo présente une première utilisation de Canopy. Nous allons voir comment exécuter des commandes et créer un premier programme. Nous allons dans l'éditeur. Nous avons trois zones. Une zone à gauche qui sert à la navigation dans les fichiers. Une zone qui permet de créer des programmes. Enfin, une zone qui correspond à l'interpréteur ePython. Au niveau de l'interpréteur, on peut taper une commande. Par exemple, 4 plus 7. Et en appuyant sur Entrée, on obtient directement le résultat. Si on exécute une autre commande, par exemple 5 x 6, nous avons également le résultat. Il est possible de naviguer entre les différentes commandes qui ont été saisies en utilisant les flèches vers le haut ou vers le bas. Dans la zone de création de programme, nous pouvons faire Create a new file pour créer un nouveau fichier. Nous allons créer un programme qui contient la commande Print Bonjour. Pour exécuter ce programme, on va dans le menu « Run » et on fait « Run File ». Ou bien, autre possibilité, on utilise la flèche verte qui lance l'exécution du programme. On constate que le programme s'exécute dans la fenêtre de l'interpréteur. Il affiche « Bonjour ». On peut sauvegarder le programme dans un fichier en allant dans le menu « File » et en choisissant « Save As ». On donne un nom à notre fichier en tapant par exemple « Test ». À présent, on voit que notre fichier s'appelle test.py. L'extension .py indique qu'il s'agit d'un programme Python. On peut l'exécuter et il affiche bonjour. Dans le programme, on a la possibilité de mettre plusieurs commandes. Par exemple, on ajoute a égale 5, puis print a. On exécute. On obtient alors le résultat du programme, bonjour, suivi de 5. Il est intéressant de noter que l'éditeur signale les erreurs. Par exemple, ici, si je mets PRIN au lieu de print, bien PRIN apparaît souligné en rouge. Et j'ai alors un point d'exclamation sur lequel je peux cliquer. L'éditeur m'indique ainsi qu'il y a un problème parce que le nom PRIN n'est pas défini. Si je corrige, le message d'erreur disparaît. En cas de problème, comme un blocage de l'interpréteur, il est possible d'aller dans le menu run et de faire restart kernel ce qui va relancer l'interpréteur. On obtient un message qui nous demande si on est sûr de vouloir redémarrer. On choisit Restart et cela redémarre l'interpréteur. On voit alors que la numérotation des cellules recommence à 1. Si on veut créer un nouveau programme, on peut cliquer sur ce symbole. Il apparaît alors un nouvel onglet. On y tape notre programme, par exemple Print Au Revoir, et on peut l'exécuter. Il est ensuite possible de naviguer entre les programmes en cliquant sur les onglets.